Bonjour à tous et à toutes, c'est Cornelia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec la l'appareil photo de la fac qui est un 6D, est censé faire une image trop belle donc j'ai tourné une première fois cette vidéo, euh, même d'ailleurs plusieurs vidéos mais la mise au point s'était faite sur la lampe derrière moi donc ce qui n'était pas pas sympa donc je me suis dit bon, je vais retourner au moins celle-là en essayant de faire une mise au point meilleure, on verra ce que ça donne on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de lancer sa chaîne YouTube parce que oui j'ai envie de vous donner des conseils pour lancer votre chaîne YouTube parce que vous allez voir c'est cool et mais, mais il faut se lancer c'est parti, c'est pour toi on va commencer avec le matériel nécessaire sachez qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup pour faire des vidéos il faut juste déjà quelque chose qui, qui filme vous pouvez prendre un appareil photo que vous avez déjà chez vous ou vous pouvez prendre même votre smartphone les smartphones maintenant font des images plutôt pas dégueu pour ma part, pour vous montrer un peu euh, quand je ne suis pas avec ce merveilleux appareil de la fac je tourne avec ça c'est rien du tout hein. on est d'accord ça a coûté quasiment quasiment que dalle c'est un appareil photo que j'avais pour faire des photos de vacances c'est pas la peine d'investir dans un truc à 500 euros dès le début si vous savez déjà pas euh, si déjà ça va vous plaire de faire des vidéos si vous allez continuer à faire des vidéos l'un des trucs les plus importants c'est la lumière donc mettez vous face à une fenêtre mettez votre petit appareil photo euh, acheté pas cher ou euh, le petit appareil photo qui traînait euh, dans votre euh, tiroir face à la fenêtre comme ça vous bénéficierez de la meilleure lumière qui soit la lumière du jour. Bon après le problème c'est que la lumière du jour elle est changeante. Euh, là je fais la vidéo à la lumière du jour et vous allez voir que euh, il va y avoir des moments soleil, pas soleil, soleil, pas soleil, bref, ce sont les aléas. L'un des trucs les plus importants et qu'on vous pardonnera le moins c'est le son. La plupart des appareils euh, ont déjà un son intégré comme les iPhone, euh, le son est moyen, mais euh, si vous faites ça euh, en extérieur avec du vent, si vous laissez votre frigo qui fait un boucan d'enfer, euh, si vous faites tourner la machine à laver à côté, bref, si vous avez des bruits parasites autour, ça sera d'autres en plus pourri et ça sera inaudible. Trouvez un lieu adéquat et silencieux pour tourner si vous n'avez pas un micro de ouf, et d'ailleurs même si vous avez un micro de ouf, il va capter tous les bordels autour. Donc, si vous avez un peu de thunes, Commencez par investir dans du son, personnellement j'ai un zoom machin, j'ai mon petit terre euh, 300 je ne sais plus combien là, je vous mettrai le nom. Et pour le moment, ça me suffit, évidemment j'aimerais bien avoir un son plus chaud, un truc vachement canon, mais j'ai pas la thune, donc on fait avec ce qu'on a. Commencez par investir dans du son, ensuite investissez dans de la lumière si, bah, quand il fait nuit, par exemple bah, je chante beaucoup le soir donc j'ai besoin de mes deux softbox, et après euh, voilà, un bon appareil photo, enfin bon, un peu faites-vous plaisir, mais... Faites les choses petit à petit, en étant sûr que vous allez continuer et que ça va vous servir. Ensuite, quand on parle de vidéo, il faut parler de l'image, parce que L'image qu'on a de soi, ça peut être très difficile à gérer. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête sur internet. Sachez-le, je vais vous mettre en lien ici, voilà, des gens qui font des vidéos et qui ne montrent jamais leur tête. Vous pouvez vous en inspirer pour faire des vidéos en ne montrant jamais votre tête. Vous pouvez aussi euh, apprendre à apprivoiser votre image. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Au début, je ne pouvais pas me voir en peinture et je ne pouvais pas non plus m'écouter. Ma voix, c'était... Enfin, je complexais énormément sur ma voix. Maintenant, c'est bon, c'est tranquille, je suis habituée, j'ai passé des heures et des heures à m'écouter et à me voir en montant mes vidéos. C'est bon, c'est réglé. Justement, euh, faire de la vidéo peut vous aider à vous réconcilier avec votre image. Numéro 3, le propos. Personnellement, je pense que c'est le plus important. Il faut que vous ayez un truc à dire, et si possible, un truc qui vous fasse plaisir. Si vous faites chier en disant des trucs qui ne vous intéressent pas, bah euh, les gens en face de vous ne vont pas être intéressés davantage, hein. ça marche un petit peu euh, comme ça. Faites des vidéos sur ce qui vous plaît, et ayez quand même une certaine rigueur, notamment si vous parlez de choses, je sais pas, de l'histoire, enfin de contenu scientifique, peu importe. Vérifiez vos sources, renseignez-vous un minimum, ça serait quand même con de dire des conneries dès le début et de vous décrédibiliser totalement aux yeux de l'internet tout entier. A vous de choisir si vous voulez mettre de l'humour ou pas, vous n'êtes pas obligé de faire de l'humour, il y a des tas de gens très bien qui font des vidéos où il n'y a pas d'humour, mais c'est cool quand même. Au moment où vous réfléchissez à votre propos, vous devez décider aussi si vous allez écrire un script ou pas. Est-ce que vous allez écrire tout ce que vous allez dire et le réciter Est -ce que vous allez plutôt faire comme moi actuellement et avoir juste un petit carnet avec des notes pour un fil conducteur ou est-ce que vous allez vous lancer en impro total. C'est à vous de voir ce qui vous convient le plus et de juger un petit peu les différents résultats pour savoir ce qui est le mieux. Euh, personnellement donc pour la chaîne de Cordélia, en général j'ai pas de script j'ai juste des notes mais par contre quand je suis sur princesse là par contre la moindre expression est notée sur un script au préalable les, les expressions, les levées de yeux au ciel enfin bon voilà le, la moindre blague est notée euh, parce que voilà j'ai besoin de ça pour me cadrer et pour faire des choses carrées. À vous de décider. En quatrième point, je voulais aborder la question de l'originalité. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être original. Vous pouvez tout à fait reprendre des concepts existants. Évidemment, si vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, etc., tentez de vous renseigner un peu pour savoir si ça n'a pas déjà été fait. Mais si vous vous rendez compte qu'il euh, y a déjà une chaîne sur le sujet euh, que vous voulez faire ou avec la même mise en scène, etc., ça doit pas être un frein, en fait, qui vous plaît, si d'autres gens ont déjà fait les mêmes sujets, etc., c'est pas grave. Vous pouvez reprendre un concept qui existe déjà. Et puis au final, avoir un produit qui va être totalement différent. Il suffit de voir Mathieu Sommet et Antoine Daniel qui se sont quand même inspirés de la même émission et qui au final font des trucs mais qui n'ont absolument rien à voir. Ne vous mettez pas la pression sur la question de l'originalité. Cinquièmement, le montage. Donc c'est le moment où vous allez prendre votre vidéo, vous allez la couper comme il faut, vous allez ajouter des effets, etc. Pour les logiciels, il euh, y en a des tas qui existent. Personnellement, j'ai utilisé d'abord iMovie et maintenant j'utilise Final Cut puisque je tourne sous Mac. Il euh, y en a qui ont... Euh... Windows Movie Maker ou Sony Vegas, qui monte sur Premiere, bref, à vous voir ce qui vous convient le mieux, euh, mais ne vous pétez pas forcément la pression si vous êtes novice euh, en utilisant un logiciel euh, qui va être trop compliqué pour vous. Je pense notamment à Premiere. Certes, ça peut être un entraînement, justement, ça peut être un parti pris, euh, mais euh, vous pouvez tout à fait faire des choses cool euh, sur des logiciels qui sont plus simples. Il faut y aller petit à petit, commencer par des choses simples, faire déjà des cuts qui sont propres, voilà, couper, monter la vidéo, mettre les morceaux ensemble, sans forcément aller sur les effets spéciaux dès le début. Certes, il faut parfois se donner des challenges, mais se donner un challenge trop haut qu'on pourra jamais atteindre, c'est le meilleur moyen de se décourager. Ne euh, pensez pas que vous êtes nul parce que vous n'avez pas réussi à faire l'incrustation que vous voulez, ou euh, etc. Ça viendra. Avec le temps, avec l'entraînement, ça viendra. Le sixième point, ça va être la critique. Alors ça, c'est souvent un frein pour beaucoup de d'aspirants vidéastes, c'est le fait de devoir faire face à la critique, et à une critique qui peut être très dure sur internet, puisque en plus on est bah, sous le couvert d'anonymat, les gens se lâchent un petit peu. Des critiques, vous en aurez. Après, vous en aurez pas forcément dès le début. Euh, au début, votre audience elle va être très restreinte et ça va être globalement des gens qui seront intéressés par ce que vous faites. Du coup, les critiques négatives, il y en aura très très peu. Après, plus votre audience augmente et plus la proportion d'imbéciles qui traîneront sur votre chaîne ou des gens qui ne seront pas intéressés, qui tomberont dessus, va être grande. Donc il y aura de plus en plus de critiques négatives. Du moins, c'est ce que j'ai pu constater de mon expérience personnelle et des expériences euh, des autres vidéastes autour de moi. Après, c'est sûr que si vous êtes une femme, si vous êtes euh, ouvertement euh, gay, lesbienne, bi, trans, euh, si vous êtes une personne racisée, etc., ça peut être d'autant plus difficile parce que il euh, y aura des commentaires sur le décolleté, parce qu'il y aura des commentaires sur euh, « t'es moche, machin, tes cheveux euh, », parce qu'il y aura des commentaires euh, insultants, etc. Il faut savoir que oui, ça peut arriver, néanmoins, euh, je ne pense pas que ça doit être un frein dès le début. Si jamais il y a des critiques, il faut apprendre à les relativiser, il faut voir lesquelles sont constructives, lesquelles ne servent à rien. Vous pouvez supprimer euh, les commentaires insultants. Je vous encourage vraiment à parler euh, à d'autres vidéastes de ce qu'ils ont pu vivre, euh, à parler à vos proches de choses qui peuvent vous tracasser, etc. et à pas tout garder pour vous, parce que sinon euh, bah, sinon c'est mauvais. La critique sur internet, il y en a un, mais on reçoit aussi beaucoup d'amour et, euh, et c'est quand même cool quoi. Et puis des fois on aide des gens et tout, donc euh... Voilà, on est utile. Septièmement, faites-vous plaisir. La plupart des vidéastes travaillent bénévolement et si vous vous lancez, vous allez vraisemblablement commencer par du travail totalement bénévole sans absolument rien gagner. Faites-vous plaisir et faites des vidéos qui vous font kiffer. C'est hyper important et vous allez voir que c'est vachement épanouissant. Je pense avoir fait le tour. Euh, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que mon focus était mieux que lors du premier tournage. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des commentaires, à vous abonner, etc. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.